Laurence, 58. Alors, Laurence, 58 ans, euh, qu'est-ce que c'est pour vous, un hein, papa euh, Difficile à dire. Euh, une, de l'amour, on va dire. Ouais. Mm -hmm. Est-ce que vous avez une deuxième chance qui vient Vous avez le droit d'amour. Une présence. Amour et présence. Ok. Et donc, deuxième question, euh, qu'est-ce que ça sent un papa Waouh, l'aftershave. <rire>